Bonjour à tous, bienvenue au Boulot de Croix. On est à quelques encablures de l'île et comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler pétanque pour deux objectifs, m'améliorer au niveau du point et au niveau du tir. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prêt, on peut y aller. Cyril, bonjour Salut Baptiste Tu vas bien Oui, très bien toi. Très bien, bon écoute, je suis ton stagiaire pour la journée. Oui. Donc faut que tu m'apprennes comment devenir un expert du point. Donc je m'appelle Cyril, euh, je joue à la pétanque depuis que je suis tout gamin, donc c'est une histoire en matière de famille. Ok. Après on va quand même pouvoir t'expliquer les bases de, okay. du point. Donc là, je vais commencer par la roulette. Donc, je vais d'abord m'abaisser pour euh, voir un peu les dénivelés du terrain. Ça m'aide à savoir où je dois euh, faire tomber la boule pour arriver au plus proche. Ok. okay Ça, c'est la roulette. D'accord, roulette. La Pardon. roulette. Donc maintenant, je vais euh, te montrer la demi-portée. Ok. Donc le principe, c'est lancer la boule à mi-hauteur. Très bien. Avec l'objectif d'arriver aussi au plus proche du cochon. La dernière possibilité, donc, euh, c'est la portée. C'est un, un peu plus délicat. L'objectif, c'est de lancer la boule euh, très haut et de la faire retomber juste en face du cochon. Ok, ça va être pile net. Et du coup, après, c'est à mon tour de faire ça. Et après, ce sera ton tour et euh, je, je te donnerai quelques petits conseils par okay. rapport à ton lancer. Ouais, je suis, je suis, je suis preneur. Bon, ça te je... va Ouais, très bien. Ah, allez, on parti. On demeure par la roulette. Ok, accroupi du coup. On est parti. Donc là, tu analyses bien le terrain, tu vois les déniveler. Faut que ça roule. Il faut que ça roule. Vas-y. Ok. Et bah voilà. Parfait. Bon. On attaque à demi-portée À demi-portée. Allez, je te les ramène. C'est parti. Donc là, ce qui est important, c'est de lancer ta boule à peu près en environ 2 mètres du cochonnet. OK. Donc le, le point d'impact est hyper important. Très bien. Donc, toujours euh, en flexion sur tes, sur tes jambes. Et vas-y. OK. Ouais. Ah. Donc là, on termine par la partie artistique. La portée. La portée. Alors, il y a quatre principes de base. La première, c'est lancer la boule très haut. OK. Une petite rotation au niveau du poignet pour le, le mouvement euh, circulaire de la boule. Il okay. faut qu'elle tombe juste devant le cochonnet et qu'elle s'arrête net idéalement. Okay. Et une petite flexion au niveau des jambes pour aider le mouvement. Très bien, c'est parti C'est pas beau ça J'avoue ça là Je pense que la Marseillaise est pas loin. <rire> es, tu, pense... tu es prêt Il avoir quoi, 10 cm 10 cm, super bien joué Merci pour tous ces conseils, maintenant que j'ai tout ça je vais m'entraîner. Super, avec plaisir Et puis joueurs. je vais aller voir pour le tir maintenant. Eh bien bon tir Merci beaucoup.